Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance pour les énergies de la semaine prochaine. La semaine prochaine nous serons le 5 avril, donc pour la semaine du 5 au 11 avril, on va découvrir euh, eh bien, sur quelle tendance énergétique on va devoir surfer. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent cette vidéo, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique, j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à libérer toutes les causes profondes qui font qu'elles se sentent bloquées aujourd'hui, que ce soit sur la sphère alimentation avec des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ou en lien avec leur corps, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, la difficulté à, à aimer leur corps, à l'accepter tel qu'il est, à s'aimer elle-même finalement, et aussi pour des personnes qui ont vécu des, des traumatismes dans le passé. En général, ces trois thématiques se regroupent très souvent. Si vous êtes intéressés aussi par ces thématiques, je vous invite à aller découvrir les playlists qui sont consacrées sur ma chaîne YouTube et euh, évidemment à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir une notification dès qu'une prochaine vidéo sortira sur la chaîne. Euh, et donc du coup, comme je suis thérapeute, j'utilise plusieurs outils euh, pour vous aider à réaliser tout ça et euh, pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie. J'aime bien utiliser euh, l'outil des cartes, euh, les guidances de cartes, puisqu'elles vont euh, vous aider et eh bien à... Euh, faire émerger une réponse, puisque toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. C'est juste que parfois, on a un peu du mal à y accéder. Et les cartes, elles vous permettent de révéler ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on parle de guidance, déjà bien entendu, générale. Et euh, comme c'est général, je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui va résonner pour vous, encore une fois, puisque c'est général. Donc il faut que cela puisse s'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, et c'est aussi l'objectif de ces guidances, c'est euh, de vous permettre de comprendre sur quelles énergies on va être amené à travailler la semaine prochaine. Donc, on, euh, comme on est tous différents, on n'aura pas à aller travailler sur les mêmes thématiques. Voilà pour les présentations. Alors, on va commencer tout de suite euh, donc, par tirer les tarots. Alors, <coughs> s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les tendances énergétiques pour la semaine Du 5 au 11 avril, on a dit, donc pour les personnes qui viendront cette vidéo, quels sont les messages, les énergies dans lesquelles on va apparemment, il y a pas mal de choses à dire. Alors je vais m'arrêter là parce qu'il y a 4 cartes qui, sont sautées, qui ont sauté. Euh... Ok, alors on a un 4 d'épée, un 7 d'épée, on a la force, un arcane majeur et on a un 9 de pentacle. Euh... Alors en ce moment, il y a beaucoup d'énergie d'épée. Les énergies d'épée, c'est des énergies de vérité. Euh... On tranche, hein, c'est la lame qui tranche. Euh, mais évidemment, c'est pour quelque chose de plus juste, hein, c'est toujours pareil. Euh, c'est la carte de la raison, de, donc c'est le signe d'air également. Euh, et on a quand même un arcane majeur, donc une semaine euh, importante et on nous parle de la force, hein, on nous dit qu'on a la force en tout cas euh, pour réaliser et pour euh, traverser euh, ce qui va nous, nous arriver euh, la semaine prochaine. Euh, en dos de deck, j'ai cette carte ici, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte puisque c'est euh, le grand amour, c'est euh, la carte de la famille, de la sérénité, de l'épanouissement personnel. Donc c'est une très belle carte, donc on va voir comment est-ce que ça s'articule du coup dans le tirage, euh, quelles sont les thématiques qui vont ressortir. Alors, on va venir du coup préciser les cartes. Alors, sur 4 d'épée, Oh là là Bon, euh, ok. Euh, bon, alors, comme avec le tarot, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Alors, sur 4 d'épée, j'ai 4 cartes qui ont sauté. Alors, ok. Je vous les montre parce que c'est rigolo quand même. On a la carte de la victoire, on a la carte de l'accusation, on a la carte de l'échec et on a la carte de la projection. Euh... Alors là, ce qui me vient spontanément, la, le 4 d'épée, c'est euh, la carte de la guérison. C'est la carte où on vous invite à faire une pause, à réfléchir et à prendre soin de vous. Alors, vous savez que j'aime pas trop parler d'actualité parce que chacun a ses valeurs et chacun a, euh, bah, traverse les choses euh, comme il le peut et a son propre avis sur la question. Néanmoins, le fait est que euh, bah, les écoles euh, ferment et donc du coup, ça nous oblige à être encore plus à la maison. Donc c'est effectivement une période encore plus de pause où on nous amène, encore une... On nous amène pardon, encore une fois à réfléchir, à prendre soin de nous, à être dans cette guérison. Donc peut-être que là, il est euh, temps euh, à nouveau eh bien, de réfléchir. Cette carte de la projection, c'est la carte bah, de se regarder euh, dans le miroir, hein, de regarder, euh, regarder ses parts d'ombre, c'est-à-dire que nos parts d'ombre sont ici, on a tendance à fermer les yeux et que cet effet miroir nous permet d'ouvrir les yeux sur nos parts d'ombre qui se trouvent juste derrière nous. Donc on nous invite, cet effet miroir, miroir pardon, vous l'avez avec les autres, euh, ce qui vous énerve chez les autres en général, c'est ce qui vous énerve aussi chez vous. Soit parce que vous le faites... Pour, euh, dans d'autres domaines, avec d'autres personnes peut-être, ou avec vous-même. Soit vous aimeriez être comme la personne. Donc pensez toujours à cet effet miroir. Donc là, on vous invite peut-être à réfléchir à toutes ces blessures, à tout ce qui... Euh, quand vous accusez l'autre justement, est-ce que... Euh, quand vous accusez l'autre, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est euh, validé euh, Est-ce que c'est pas ne vous mettre en, vous mettre en échec Parce que justement, quand vous accusez l'autre par cette histoire de projection, vous vous accusez vous-même de faire quelque chose. Peut-être qu'il est temps de sortir aussi de cette accusation, parce que ça ne fait que vous mettre en échec, d'être sans arrêt en d'accuser les autres et donc de rejeter la faute vers l'extérieur. Concentrez-vous vers votre intériorité. Regardez qu'est-ce que ça fait émerger, tout ce qui se passe à l'extérieur qui peut être difficile pour vous. Qu'est-ce que ça fait émerger dans ce miroir pour mieux comprendre et mieux changer votre intériorité, pour que l'extérieur change aussi. Hein, c'est votre vision du monde pour être plutôt dans des... des... Oh, je vais y arriver. Hein, dans des énergies de victoire. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément. On va voir ce qui... Euh... Euh, ce qui re revient aussi avec, euh, avec les autres cartes. Mais voilà, pour le moment, ce que je peux dire. Euh, alors, du coup, sur le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit sur le 7 d'épée Ok. Alors, le 7 d'épée, c'est euh, le courage. C'est faire face à un problème. C'est aussi la carte de la trahison, hein, d'avoir des épées dans le dos. Euh, du coup, par rapport à, effectivement, la semaine prochaine... Puisque, encore une fois c'est une guidance générale, des tendances énergétiques, vous, on vous demande d'avoir du courage, et en plus, ici derrière on a quand même la carte de la force, donc c'est quand même positif, on nous demande donc de faire face à des problèmes, et ici on a cette carte de la clairvoyance, donc d'être clairvoyant, encore une fois, de peut-être lever le voile aussi, euh, en lien avec ce que je vous disais, ces projections, hein, euh, peut-être lever le voile et faire plus confiance à vos intuitions pour faire face à un problème, plutôt que d'être encore une fois, avoir ce voile de l'accusation, c'est faut, la faute des autres, c'est euh, pas moi, etc etc. retournez un peu à l'intérieur de vous-même pour écouter vos propres intuitions, votre propre clairvoyance pour faire face à un problème alors sur la carte de la force qu'est-ce qu'on veut nous dire Alors, la force, on a la sexualité. Alors, on nous dit qu'on a de la force, on nous parle de sexualité. En lien avec ce 10 de coupe ici, qui est donc en dos de deck, euh, donc dans cette ambiance de la famille, de, euh, du grand amour, etc., de l'épanouissement personnel, Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont se réveiller au niveau de la sexualité. Euh, peut-être qu'on nous dit justement euh, de euh, se reconnecter à notre sexualité. Et au-delà de la sexualité, c'est se reconnecter à son féminin sacré, se reconnecter à son masculin sacré, se connecter à son chakra sacré. La sexualité, c'est ce, le chakra sacré et donc c'est les intuitions, les émotions profondes, c'est notre jardin intime, c'est le domaine des fantasmes, des désirs et des pulsions. Donc peut-être qu'il est temps de se reconnecter à cette force primitive qui est en nous, cette force créatrice, puisque c'est aussi le chakra de la création, de la fertilité. Donc peut-être qu'il est temps justement de se débarrasser là de toutes ces projections qui ne font que nous mettre en échec et être dans des énergies de, sans arrêt d'accusation, de, de prendre ce temps de guérison pour se reconnecter à notre force créatrice, pour créer le monde de demain, pour créer notre propre monde. Ce que je vous disais, arrêtez de croire que c'est le monde qui va mal et peut-être réfléchir sur soi pour voir que peut-être il y a d'autres possibilités de créer un autre monde de voir les choses sous un autre angle, pour ne plus être impacté par ce qui se passe à l'extérieur, mais être connecté par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a la force pour le faire. Et Mais ça demande de courage et ça demande de faire face à des difficultés. Mais ce qui va vous aider à faire face à tout ça, c'est se connecter à son chakra sacré, à sa créativité, à ses intuitions, à sa clairvoyance, à ses émotions, encore une fois, pour pouvoir dépasser tout ça et créer quelque chose de nouveau, encore une fois. Euh, ensuite, sur le neuf de pentacle, qu'est-ce qu'on a sur le neuf de pentacle Alors, elle est tombée par terre. Alors, sur le neuf de pentacle, on a la carte de l'étranger. Alors le 9 de Pentacle c'est euh, la carte du travail, de l'argent, de la réussite professionnelle, euh, de la santé il y a des rentrées d'argent, c'est une carte qui est plutôt positive on nous parle de la carte de l'étranger alors peut-être que vous êtes en... vous avez la sensation peut-être d'être encore à distance euh, de euh, de la réussite professionnelle euh, peut-être que euh, vous avez l'impression que au niveau de la santé au niveau du travail, de l'argent c'est difficile euh, ou alors tout simplement vous avez l'impression aussi peut-être que dans la sphère professionnelle que euh, ce travail vous est devenu étranger, qu'il n'y euh, a plus aucune connexion, que finalement ce temps de pause de tout ce qui se passe à l'extérieur, ça vous permet de vous rendre compte que peut-être ce travail n'est plus adapté. Ou encore une fois, que pour être dans une réussite professionnelle, il faut peut-être partir à l'étranger peut-être pour certains physiquement, hein, à faire un déménagement, bouger. Peut-être que euh, cette réussite, cette bonne santé, elle nécessite de partir, d'aller à l'étranger ou tout simplement d'aller dans le sens étranger à soi-même. C'est encore une fois sortir sa zone de confort et faire des choses complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. On nous demande peut-être voilà, aussi de regarder ce qui se passe à l'étranger, regarder ce qui se fait à l'étranger pour euh, tout simplement euh, accumuler des connaissances supplémentaires on mélange, on fait le checker, on mélange dans sa tête et on, on ressort euh, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être qu'il est temps aussi euh, d'arrêter d'être centré sur une seule façon de faire parce qu'en fait ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça. On nous demande peut-être de sortir sa zone de confort, de partir hein, à l'étranger, euh, aller à, à l'étranger de nous-mêmes pour euh, retrouver une meilleure santé, pour euh, être dans une nouvelle rentrée d'argent dans, dans une réussite professionnelle. Peut-être qu'il est temps voilà d'agir de, de, de, différemment et de regarder ce qui se passe aussi ailleurs parce que ça peut peut-être vous donner des idées tout simplement euh, vous, vous vous permettre de de, de comprendre des choses peut-être différentes et d'ouvrir votre champ des possibles euh, et en dos de deck j'ai la carte du miroir magique le miroir magique c'est la carte de la protection on est protégé c'est la protection divine c'est à dire que quoi qu'il se passe on est protégé tout ce qui se passe on est protégé donc soyez assuré de cela euh, alors on va finir de préciser les cartes on va voir s'il y a autre chose à dire. Alors, sur tête d'épée, la victoire, l'accusation, l'échec la projection. Alors, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est euh, l'action on y va, on y croit, on fonce. Les cartes de bâton de toute façon ce sont des cartes d'action, de passion et de créativité, hein, de création. Donc est, on est aussi là-dedans et donc l'as de bâton bah, c'est quelque chose de nouveau. On nous invite à euh, être vraiment dans des énergies d'action, de création, d'écouter son instinct. C'est la sexualité aussi. C'est vraiment écouter son instinct et agir. On est dans la passion, dans l'amour. Donc c'est exactement ce que je vous disais ici avec ces cartes et on vous le redit ici encore une fois que ce temps de pause, cette guérison... Elle est nécessaire, hein. osez vous regarder en face, osez changer des choses si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne font que vous mettre dans des situations d'accusation et d'échec. À un moment donné, si vous voulez aller vers la victoire, il est grand temps peut-être euh, d'agir et d'écouter votre instinct et vos passions. Et donc peut-être que si vous avez du mal à écouter ça, peut-être que il faut aller regarder à l'étranger voir ce qui s'y passe concrètement. Ça peut être à l'étranger, ça peut être chez ses voisins. Euh, vous voyez ce que je veux dire, hein. encore une fois, étranger c'est pas forcément étranger... Euh... Dans un autre pays, encore une fois. Euh, alors, sur 7 d'épée et la clairvoyance. Il n'y a pas d'autres cartes Ah. Alors, sur 7 d'épée et clairvoyance, on a encore des cartes d'épée. Décidément, hein, ça tranche, ça tranche. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui est pas évidente, puisque c'est la carte de la trahison. Cette d'épée, elle peut aussi symboliser les trahisons. On parle de souffrance, de blessure du passé pour certaines personnes, notamment pour les personnes qui, pour lesquelles ce tirage vont leur parler, surtout au niveau du couple. Euh, c'est aussi la carte de la triangulaire, des énergies tierces. Alors, ça peut être la peur d'être trompé. Donc là, encore une fois, on vous dit que peut-être vous allez faire face ou vous êtes déjà en train de faire face à un problème de l'ordre, soit de la trahison, de la souffrance ou dans une triangulaire, ou tout simplement, encore une fois, ces blessures du passé qui reviennent, hein, et c'est ce qui est aussi symbolisé par cette projection, euh, que peut-être vous êtes en train de faire face à tout ça, et que, encore une fois, pour vous sortir de, euh, de cette souffrance, on vous invite à être clairvoyant. Et donc, clairvoyant, c'est tout simplement écouter son intuition, écouter votre cœur, que vous dit votre cœur Alors, sur euh, la force et la sexualité. Alors, j'ai le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est euh, une situation pesante. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On nous parle de travail, de responsabilité. Donc, sur cette force, encore une fois, euh, sur cette reconnexion à cette sexualité profonde, sacrée, nos émotions intimes, nos désirs, euh, vraiment nos, nos passions. Hein, vraiment, on nous dit qu'on a la force pour le faire, mais évidemment, ça ne va pas se faire bim bam boum en un claquement de doigts. Oui, c'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant, parce que ça fait peut-être très longtemps qu'on a mis un peu ça de côté, hein, qu'on a glissé un peu tout ça sous le tapis, et peut-être que effectivement c'est pesant et qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, il y a beaucoup de choses à faire, ça demande du travail. Et pourtant, euh, tout, tout porte à croire qu'il va falloir y aller. Hein. Et en plus, on vous dit que vous avez la force pour le faire, et que si vous voulez être dans ce neuf de Pentacle, dans cette réussite, dans cette bonne santé, à un moment donné, il va falloir y aller. va falloir sortir sa zone de confort et partir à l'étranger encore une fois. Alors, sur neuf... Ok. Alors, on nous parle du euh, 5 de coupe. Alors, pour le coup, euh, 5 de coupe, c'est pas une carte qui est méga euh, top moumoute. On nous parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé, de regret. Alors, peut-être que, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si on rajoute cette carte-là, peut-être que là, ça parle tout simplement de séparation physique. Peut-être qu'effectivement, il euh, y a des gens qui euh, sont séparés. Il y a des personnes qui sont effectivement à l'étranger et que ça provoque beaucoup de chagrin, beaucoup de séparation. Peut-être que, justement... Alors là ce qui me vient aussi c'est que peut-être entre ce 9 de Pentax, c'est-à-dire entre ce travail, cet argent, cette réussite professionnelle euh, et euh, du coup entre une carte de couple qui est plutôt en lien avec les sentiments, les émotions, on parle donc de cœur brisé, etc. Peut-être qu'il y a un fossé, c'est-à-dire que les deux sont étrangers. Peut-être que euh, pour certaines personnes, il serait intéressant de fusionner les deux, c'est-à-dire que Peut-être pour vous que le travail est trop étranger, en fait, à euh, l'amour, etc. Or, les deux sont liés, puisque c'est vous qui êtes à la racine de tout. Et que euh, peut-être que là, en ce moment, vous, vous êtes dans la réussite professionnelle, mais que du coup, au niveau sentimental, il y a des séparations, du chagrin, etc. Et que vous avez l'impression que les deux ne, ne sont pas corrélées, qu'elles sont complètement étrangères. Et pourtant, euh, je peux vous assurer que les deux sont vraiment... Euh, en fait identique, euh, vous êtes encore une fois la seule et même personne, que vous soyez au travail ou dans votre couple, vous avez les mêmes valeurs, donc peut-être qu'il est temps justement de vous reconnecter, encore une fois, à qui vous êtes, hein, ce qui se cache à l'intérieur de vous, vos passions, vos désirs, euh, et que tant que vous serez euh, en mode étranger, non non, ne pas vous connecter, euh, et bien peut-être que du coup il y aura toujours cette forme de séparation, de cœur brisé, de chagrin, de regret. Euh, peut-être aussi que... Euh, il y a des personnes qui, effectivement, pensaient que la réussite professionnelle serait à l'étranger et que finalement, ça a créé des séparations et qu'elles regrettent aussi. Hein. Toujours pareil, vous l'adaptez à votre propre vie. Là, c'est une carte qui est une colonne qui est difficile pour moi à euh, interpréter parce qu'en fait, elle peut vous la dire énormément de choses. Et en guidance générale, du coup, c'est difficile de tout aborder. Donc, encore une fois, avec tout ce que j'ai pu vous dire, euh, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. En dos de deck, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, donc on est encore sur des énergies d'action. On est sur euh, avoir du caractère. C'est notre flamme intérieure. Être authentique, écouter son enfant intérieur. Euh, C'est, euh, encore une fois, se connecter à l'intérieur de soi. Savoir être authentique avec les autres, mais surtout avec soi-même. C'est vraiment... Un... Et écouter sa passion intérieure et oser aussi euh, oser y aller en fait, mais on est au tout début, donc peut-être qu'on n'ose pas encore totalement montrer qui on est euh, et pourtant on nous invite à le faire en tout cas la semaine prochaine, si on veut être dans le 10 de coupe dans cet épanouissement de, de, de, de tous les ordres, on nous invite peut-être à écouter euh, voilà, notre enfant intérieur euh, à être plus authentique avec soi-même pour alors ce qui me vient là tout de suite, c'est pour arrêter d'être étranger à soi-même, plus vous serez étranger à vous-même, moins vous vous connaîtrez, moins vous pourrez euh, être dans cette réussite professionnelle et vous serez en fait dans euh, une situation où vous avez en fait euh, beaucoup de regrets, euh, beaucoup de chagrin, que vous êtes séparé des, des, des, des personnes qui vous sont chères plus vous serez étranger à vous-même euh, et plus vous vous sentirez mal et moins vous ne pourrez être euh, aussi dans une, une bonne santé, une réussite. Ou en tout cas, si vous avez l'impression pour le moment que euh, vous êtes dans la réussite professionnelle en bonne santé, euh, s'il y a encore euh, des moments où vous êtes étranger à vous-même et en fait vous vous éloignez de qui vous êtes et de vos propres passions, vous allez finir par avoir le cœur brisé, il va finir, il, vous allez finir par y avoir euh, du, du chagrin, des regrets, etc. Parce que, les, encore une fois, les deux sont liés, vous devez être en connexion dans tous les domaines de votre vie. J'espère que c'est clair parce que j'ai du mal à m'exprimer ce matin. Euh, alors, on va voir si euh, le dixit il a quelque chose à nous dire. Alors, on va à ce tirage et les énergies de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on qu peut nous dire de plus Il n'y a rien de plus à dire. Ah. Alors, bah, je vous parlais là de juste, tout juste avec le valet de bâton d'enfant intérieur. Donc, c'est encore une fois se connecter à son enfant intérieur, à sa flamme intérieure. Celle-ci, c'est quoi Alors, celle-ci, elle est déjà revenue. Euh, je ne sais plus sur quelle semaine c'était. C'était sur cette sensation qu'il y a un énorme obstacle sur notre route. Et encore une fois, on ne peut pas faire demi-tour. Ce n'est pas possible. Donc... Cherchez votre flamme intérieure, c'est là que se situe la clé qui vous permettra d'ouvrir les portes de cet obstacle et de vous rendre compte peut-être, en lien avec la projection et les accusations, que ce que vous avez l'impression qu'à l'extérieur c'est horrible et que c'est un obstacle insurmontable. Non, non, on vous dit que oui, il va falloir surmonter des choses, mais vous avez la force et que finalement c'est peut-être qu'une apparence, qu'une projection de votre intériorité. Si vous trouvez la clé de votre intériorité, vous vous rendrez compte qu'en fait ça, bah, c'était juste quelque chose qui était en 2D et que c'est juste une porte qui s'ouvre et que c'était pas si énorme à surmonter. Encore une fois, la clé se trouve en vous. Et euh, en dos de deck, on a ce, cet empereur, ce, ce Jules César. Alors, on a encore les flammes ici. Euh, donc, on a encore une épée ici. On a cette, pour moi, il fait penser à la carte de l'empereur hein, dans le tarot. Donc, c'est vraiment se connecter à sa, à sa puissance. C'est une forme aussi d'autorité, de trancher, de dire les choses. Euh, on, est, euh, on est stable. Alors, en plus, on a ici tout cet argent. Donc, on nous parle encore une fois, comme le 9 de Pentacle, de réussite. On a ces coupes, cette coupe ici, on a... En fait c'est une carte qui réunit tout, là je me rends compte. Hein. On a... Alors je ne sais pas si on a les bâtons quelque part, mais on a l'épée, on a les coupes, on a les deniers. Euh, donc c'est euh, se, se connecter à ces euh, émotions, les sentiments, ne pas avoir peur de les révéler. Euh, dire la vérité, oser affronter les choses, oser, oser se battre aussi pour les choses dans lesquelles on croit. Et le denier, le pentacle, c'est aussi rester ancré dans la matière. Comment est-ce que je mets tout ça en place pour créer quelque chose de concret dans la matière. C'est vraiment associer les trois en lien avec ma flamme intérieure qui je suis réellement pour être dans une posture de, euh, de roi, d'empereur. Alors encore une fois, c'est pas dans une notion de pouvoir sur les autres, c'est juste montrer sa puissance et on est tous aussi puissants. C'est juste oser montrer aussi qui on est si on veut être quelqu'un de stable et qui a une vie harmonieuse sur tous les plans. Alors, euh, on va regarder au niveau énergétique. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Qu'est-ce qu'on peut... Qu qu peut dire pour les personnes qui viennent voir cette vidéo Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte Ok. Ah, et on a de nouveau des blocages karmiques qui reviennent. Alors, il y avait beaucoup de blocages karmiques... En tout, tout début d'année, ça s'était un peu calmé. Alors, j'ai pas d'autres cartes qui sortent. Donc, la semaine prochaine, alors, chakra du cœur. Donc, euh, ouverture à soi-même, ouverture aux autres. Amour, compassion, pardon, bienveillance, blocage karmique. Peut-être que pour certains, s'il y a des difficultés, euh, notamment si on a euh, ce, ce, ce 5 de coupe ici, on a un 3 d'épée ici, euh, peut-être que pour certains, encore une fois, ça fait... Euh, sens avec des blocages karmiques, il y a des nœuds karmiques qui vous empêchent d'être réellement clairvoyant, qui vous empêchent euh, peut-être de passer à autre chose, qui vous empêchent de euh, connecter votre travail, de connecter toutes les sphères de votre vie donc ça peut être un domaine à, à, à travailler en fait, à consulter. Et en deux de deck j'ai la carte de l'injustice. Alors forcément, avec ce qui se passe en ce moment, on peut avoir la sensation effectivement qu'il y a beaucoup d'injustice. Je vous renvoie ici à la carte de l'accusation. La, Donc regardez aussi vous, dans votre monde intérieur, comment est-ce que se manifeste cette blessure de l'âme, cette blessure de l'injustice. Peut-être que c'est le bon moment pour la semaine prochaine pour vous d'étudier cette blessure et de voir comment elle s'est manifestée tout au long de votre vie et pourquoi est-ce que c'est... Euh, si vif pour vous, peut-être aussi que pour certaines personnes, eh bien, cette blessure est en train d'être guérie aussi. Et euh, un petit dernier message. Un message de l'âme, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Nous, avec ce tirage, sommes tout assez complexe, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo un de Ok, est-ce qu'il y en a un deuxième ou pas Non. Alors... La carte qui a sauté, c'est donc la carte de faire confiance à la vie. <rire> la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Bon, encore une fois, de toute façon, ces cartes, elles résument toujours le tirage final. En dos de deck, on a quoi <rire> On a persévéré. Ah, je vous dis, euh, c'est le 10 de bâton. Euh, oui, c'est lourd, il y a beaucoup de choses à faire, à dire, il y a du travail et de la responsabilité, mais vous avez la force pour le faire, donc allez-y. Vous avez peut-être envie de baisser les bras, vous, vous sentez peut-être accablé, désemparé, c'est horrible ce qui se passe, etc. Vous ne savez pas si vous avez la force de continuer, il y a encore une fois le mot force ici. Hein. Mais sachez que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Donc, encore une fois, on vous dit ici que même s'il y a des choses qui peuvent être encore difficiles et qu'il y a des formes de rébellion, c'est pas juste, etc., on vous dit que vous avez la force. Pour traverser, en tout cas c'est que le tirage de la semaine prochaine bien entendu, pour traverser les obstacles, pour ça, centrez-vous sur vous et faites confiance à la vie, centrez-vous sur vos émotions, regardez ce qui vous procure euh, du chagrin, est-ce que euh, finalement ce ne serait pas le travail qui vous procure du chagrin et qu'il est temps d'aller voir ailleurs pour euh, voir ce qui s'y passe, ok euh, bon voilà, je ne vais pas vous refaire le tirage, je pense que vous avez compris. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos messages en commentaire pour me dire ce que ça a pu évoquer en vous. Euh, J'espère que ça va vous donner des conseils, des pistes pour avancer pour la semaine prochaine. Et euh, quant à moi, eh bien, je vous retrouve euh, bah, d'ici une semaine pour de prochains tirages de nouvelles vidéos. Merci d'avance pour votre partage et votre like également à la vidéo. Et à très bientôt